Mon cheval de bataille a été effectivement de faire rentrer les habitants du village dans la maison de retraite alors qu'ils ne poussaient pas spécialement, spontanément la porte. J'ai toujours souhaité essayer de faire en sorte que la vie rentre dans ces maisons de retraite, que ce ne soient pas des mouroirs et qu'on ait envie de franchir la porte. Quand je suis arrivée donc à, à Chalex, dans le pays de c'est une toute petite résidence, qui avait une particularité, c'est qu'on accueillait en fait plein de, de personnes de, du monde entier. Cette maison d'entraide n'avait pas une âme commune, elle n'était pas spécialement connue des habitants de la commune. Et puis euh, il s'avère que comme c'est un peu le dortoir de Genève, hein, comme beaucoup de, de, de, de petits villages dans, dans les alentours de Genève, euh, la poste euh, était en train de malheureusement fermer, ils essayaient de trouver et on n'avait pas de commerce du tout à Chalex et donc... Euh, une boutade était sortie de la part d'un des conseillers municipaux en disant bah, « vous avez déjà la cantine, pourquoi vous ne feriez pas la poste ?» Et puis euh, j'ai dit « banco ». Alors j'ai dû euh, pour cela convaincre quand même le groupe auquel j'appartenais à l'époque, ce n'était pas, euh, pas évident. Hein. Et puis on a posé aussi nos conditions pour ne pas qu'il y ait de risques non plus euh, par rapport à des transferts d'argent notamment, euh, donc on acceptait des, des retraits limités, euh, etc. Mais euh, voilà, rien n'était impossible en tout cas, et en l'espace de deux de mois, on a monté ce projet. Et les habitants étaient très contents en fait, de faire connaissance avec la maison de retraite, qui de coup est devenue un petit peu un, un point central. On y a installé aussi euh, un appareil à boissons fraîches. Du coup, les adolescents du village venaient aussi, euh, puisqu'ils avaient connu par le biais de qu'ils devaient venir euh, affranchir. Du coup, cette maison de retraite sortait un peu, euh, n'était plus totalement isolée par rapport à, à ce qu'elle était, alors qu'elle était en plein cœur du village. Mais en fait, on franchissait pas la porte parce qu'on n'avait pas une raison de la franchir. On n'avait pas un parent qui y était, on euh, euh, ne connaissait pas spécialement les gens qui y travaillaient, donc on ne venait pas. Voilà, c'était la chance d'avoir un petit village de, de 1200 habitants en, pleine, en plein développement, euh, mais qui voulait, qui voulait néanmoins garder une âme. Et ce relais-poste qu'on a installé dans une maison de retraite, c'était une façon aussi de, de, quelque part de redonner une âme à ce village. Ça a été une expérience plus que sympa, en fait, pour, pour tout le monde, pour les habitants. Comme pour les résidents, parce que du coup, il y avait des liens qui se créaient. Quand les gens venaient à la poste, ils disaient un petit bonjour, ils demandaient des nouvelles, etc. Voilà, qui allait bien au-delà de simple. Quand on rentre dans une poste traditionnelle. Depuis, on avait, faisant partie de l'équipe municipale, on a monté un commerce, un multicommerce dans Chalex, qui a donc repris le relais-poste que nous avions pris par, par intermittence. Et j'ai trouvé génial parce que je sais que les, les liens continuent aujourd'hui entre la municipalité, la maison de retraite. Voilà, des liens qui sont aujourd'hui vraiment bien, euh, bien cimentés, qui n'étaient pas spécialement euh, avant, euh, avant mon arrivée. Ma personnalité fait que je n'ai jamais été dans le moule, on va dire, où on voulait me mettre. Donc euh, je n'avais pas spécialement envie d'être une directrice lambda. Je pense que je dois avoir un côté un peu rebelle, qui fait que j'avais envie de faire différemment les choses et d'essayer euh, de, de montrer qu'on peut peut-être faire différemment aussi euh, gérer peut-être différemment une maison de retraite tout en respectant certaines règles voilà, qui sont normales, il y a une réglementation, euh, mais néanmoins peut-être proposer aux résidents des choses un peu différentes que ce que l'on proposait jusqu'à présent. En tout cas, développer l'idée qu'on rentre dans une maison de retraite pour autre chose que de venir voir uniquement une personne âgée qu'on connaît, mais d'aller à la découverte d'autres personnes, je, moi c'est vraiment un enjeu que j'ai envie de, de développer. C'est faire rentrer la vie dans la maison de retraite. C'est ouvrir la maison de retraite vers l'extérieur. Et que l'extérieur veuille bien rentrer dans cette maison de retraite. C'est de lui donner envie à l'extérieur de venir nous rejoindre. Quoi. Voilà. Et ça, ça, ça passe par plein de choses. De la communication, euh, d'aller aussi à la rencontre des autres, de donner envie de venir à, à travers différentes actions, différents thèmes. Voilà, et de ne de pas penser que la maison d'entrée c'est un lieu fermé euh, où on ne fait que finir des jours. Ben non, on vit. On peut y vivre pendant 3 ou 4 ans. Euh, et on peut vivre des choses sympas et agréables. Voilà, et c'est pas parce qu'on est effectivement dans le quatrième âge que la vie s'arrête. Au contraire, c'est une vie différente, mais ça reste de la vie. Et jusqu'au bout, on doit être en vie.